Jérémie. Salut Fanny. Ça va bien Ça va bien Et toi, j'ai entendu dire que tu fais la classe inversée Ouais, exactement. J'ai vu que tu faisais pareil aussi. Il faudrait qu'on fasse Et quelque oui. chose ensemble. Eh ben, une formation, ça te plaît Ouais, surtout j'ai plein de collègues qui me posent des questions à chaque fois. Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens intéressés. On pourrait parler de quoi Ben, on leur... qu'on leur raconte un peu les outils informatiques qu'il y a à mettre en place. Et leur dire que c'est pas si difficile. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai pas mal de choses à dire sur la collaboration aussi, puisque c'est bien beau d'avoir de, de, la classe inversée, mais il faut continuer à travailler efficacement avec eux en classe aussi. Ben oui, tu as tout à fait raison. C'est important, c'est l'avantage de à la classe inversée. C'est clair. Et donc, du coup, on pourrait aussi leur dire qu'il y a plein de modalités différentes dans la classe inversée. On n'est pas obligé de la faire en entier, avec tout, tout, tout le travail que ça demande. C'est clair. Bah, par exemple, là, cette année, je suis avec euh, des profs d'anglais, de, d'allemand, de biologie. Il y en a certains d'entre eux qui ne connaissent pas trop la technologie. Pourtant, ils, ils se débrouillent bien. Hein. En plus, euh, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont l'air aussi motivés que moi. Ça a l'air de leur plaire autant que moi. Donc, euh, Sans parler des élèves. Oui, exactement. Je crois que les élèves sont les premiers contents. Alors, on se lance. Hein. On fait cette formation. Let's oui. go. C'est parti. À plus. Alors, à bientôt, Jérémy. Ciao.